Pour localiser des éléments sur une carte ou pour situer des éléments les uns par rapport aux autres, on utilise la rose des vents. Mais il est parfois difficile de se souvenir si par rapport au nord, l'ouest est à droite ou à gauche. Quelques petits moyens mémotechniques simples existent. On peut par exemple se poser la question où est l'est En effet, par rapport au nord, qui est toujours en haut, l'ouest est à gauche, début de la phrase, l'est est à droite, fin de la phrase. On peut également se servir du mot orange. Il suffit de visualiser le mot O comme ouest, N comme nord, E comme est.